Trois d'un bâtiment comportant trois salles de classe et un magasin complètement rasé suite à un orage qui s'est abattu dans la ville. Nous sommes là à l'école primaire d'application d'Ambam Newberg Group A. Les élèves des classes de CE1, CE2 et CM2 pour un effectif total de 220 élèves sont désormais sans abri et le plan B a été activé. Il y a le cours élémentaire 2 qui est mélangé avec les élèves du cours élémentaire 2 de la Newbell B ainsi que les enseignants. Bon, il y a le... Le cours élémentaire, et à a le cours moyen 2 qui a récupéré une salle de la Neubel B et le cours élémentaire 1 qui a récupéré la salle du, du cours moyen 2 à cause de l'effectif pléthorique. Effectif pléthorique, 5 élèves par ban, il n'y a pas mieux. et à chacun d'adopter sa position pour prendre les notes. Les enseignants deux par de classe sont à tout de rôle. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile avec euh, le nombre euh, trop plein dans la salle. il n'y a plus moyen facile de, de les surveiller tous, de les surveiller tous. il y a trop de désordre et surtout les deux classes jumelées ensemble. Pour le plan pédagogique, ça va quand même parce que euh, nous, nous sommes deux et nous, par rapport au programme, nous sommes au même niveau dans le programme. Sinistre à l'école primaire d'application d'Ambam New Bell, groupe A, espérons que le plan B ne restera pas définitivement le plan A.